Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment calculer euh, le maximum de 4 nombres euh, avec, une, euh, avec une fonction. Alors on va regarder de nombreuses solutions, hein. on va les, les regarder une par une. Alors avant de commencer à, à coder euh, en Python, donc une des contraintes c'est de ne pas utiliser la, la fonction euh, prédéfinie la built-in euh, max de Python. Alors ensuite, bon, on va commencer par nommer notre fonction, on va l'appeler euh, au hasard max4, hein, puisque c'est le maximum de 4 nombres. On va, être, on va se mettre au clair euh, par rapport à qu'est-ce qu'on a en entrée, qu'est-ce qu'on a en sortie. Et euh, donc on va coder, et euh, après on va utiliser pour, pour, euh, pour vérifier que tout ça euh, fonctionne. Alors là le problème, il est donc, voilà, on a 4 nombres qui vont être en entrée de notre fonction, hein, donc euh, 4 paramètres. Et comme résultat, il va falloir qu'on donne un résultat qui sera le plus grand de ces quatre nombres. On va faire ça avec notre fonction euh, max4. On regarde des exemples. Là, j'ai pris euh, deux exemples. Hein. Donc, on résoudra notamment ces exemples-là, mais, euh, mais d'autres. Hein. Donc là, par exemple, si on donne 3, 16, 5, 12, on a 16 euh, qui est le plus grand des 4. Ici, le plus grand des 4, c'est 19. Allez, c'est parti. On prend Python et on va regarder pour la première euh, solution. Alors je vais l'enregistrer directement, on va l'appeler au hasard solution.py alors on fait ça avec une fonction, hein. donc on va faire on va définir max4 donc qui prend 4 euh, 4 valeurs et qui doit euh, nous euh, retourner un résultat et ce résultat, ça doit être le, le plus petit des quatre nombres alors euh, donc par exemple si on fait euh, calcul égal max 4 2 on va mettre directement les, les données de nos exemples hein. 3, 16, 5, 12 donc 3, 7, 5 et 12 voilà et print 2 calcul alors 3, 7, 5, 12, après on mettra le deuxième résultat on va déjà coder ça alors le maximum des quatre nombres c'est le plus grand des grands. Des, le plus grand des nombres excusez-moi, donc par exemple euh, si A c'est le, le plus grand, bah, il faut qu'il soit plus grand que B que C, que D, donc on va coder ça hein. if A supérieur à B et A supérieur à C et A supérieur à D, donc là on est content donc le résultat ça va être A donc on a fait euh, ce premier cas de figure, hein, le résultat euh, c'est alors après on va considérer les autres cas de figure voilà. je vais faire un autre copier-coller je vais dire si B est supérieur à A et B supérieur à C et B supérieur à D donc là le résultat ça va être B donc, deuxième cas de figure voilà hop hop alors il y a l'autre cas de figure euh, ça peut être également C donc si C est supérieur à A, C est supérieur à B, C est supérieur à D donc le résultat c'est C et le dernier D supérieur à A D supérieur à b et d supérieur à c donc le résultat c'est d donc voilà on va faire un, un essai de fonctionnement pour voir si j'ai pas fait d'erreur de, de syntaxe ou de raisonnement donc là on obtient bien 12 alors là on a traité un cas de figure hein. euh, ça c'est important de, de, de comprendre ça hein. euh, en vérité il y a, il y a plusieurs cas euh, possibles euh, alors là pour éviter d'avoir trop de lignes, on va écrire directement le résultat. Hein, je ne vais pas passer par une variable intermédiaire. Hein, je vais dire, voilà, là on vérifie que ça marche bien. Donc là, cet euh, appel-là est remplacé par sa valeur, donc par 12. Donc on va coder une autre, notre deuxième exemple. Hein, max 4, 2. Donc je vais aller voir quest ce qu'on avait pris comme exemple. 14, 15, 19 et 8. 14, 15, 19 et 8 donc 14, 15, 19, 8 hop, donc là normalement ça devrait être 19 voilà, 19 donc on a fait, euh, ce qui serait intéressant comme on a euh, notre maximum il peut être situé à plusieurs endroits hein. donc il est en dernière position en troisième position on pourrait faire euh, un autre exemple par exemple où on va dire... Euh, il est en première position et puis euh, un autre exemple où il est en, euh, en deuxième position donc on regarde voilà donc là euh, 12 pour le premier 19 25 pour le suivant et 55 donc là, il y aurait encore euh, d'autres manières de tester, hein, notamment euh, en faisant des permutations, euh, toutes les permutations possibles. Mais bon, a priori, là, ça se présente bien. Donc là, on est, on est heureux, on a notre première solution. Alors, on voit que c'est un peu lourd, donc on va regarder euh, comment, euh, comment faire pour, euh, pour optimiser ça. Alors, je vais enregistrer en disant que c'est maintenant la deuxième solution. Allez, on attaque. Donc. Alors on va réfléchir un petit peu, on sait que quand on fait un if on peut utiliser un else. Donc euh, si ça c'est rempli comme condition, donc c'est bien A. Puis on va dire autre chose, on va dire sinon, bah sinon ça ne peut plus être A. Donc A on va le, le sortir du jeu. Et on va dire c'est plus la peine de vérifier, euh, de prendre en compte, parce que euh, on sait que quand on arrive dans le else, ce n'est plus.. Euh, euh, ce n'est plus, ça ne peut plus être le, le maximum donc on va plus tenir compte de A et on va dire les candidats qui nous restent ça peut être B qui est le maximum donc s'il est supérieur à C ou à D ça peut être C et ça peut être D hop, j'entends tout donc je décale tout et voilà donc ici euh, voilà donc on, on, on a mis on a un if un else on vérifie que tout ça fonctionne donc on a bien les résultats attendus alors euh, le fait de dire que ce raisonnement ben on va le ré réutiliser ici hein. voilà, on va quand même optimiser un peu euh, là arrivé à ce stade je sais que ça peut être b, c ou d euh, et ici si c'est b on, on sait que voilà, si je vais dans le sinon arriver à ce stade, ça ne pourra être que C ou que D c'est pas la peine de, de s'embêter à retester avec B hein donc c'est ce qu'on va faire donc là on va dire finalement c'est C ou D donc soit le résultat c'est C et puis on va rajouter d'ailleurs un, un sinon et sinon le résultat ça peut être que D je vais y arriver voilà on vire tout ça, donc voilà. Et là, je réexécute, donc, et j'obtiens bien tous les résultats. Donc là, c'est une autre manière de faire. Hein. Donc, on élimine les cas au fur et à mesure. On va toujours dans DL, euh, etc. Donc ça, c'est notre deuxième solution. Alors là, on, on voit bien que euh, donc on va on va partir sur une, une troisième solution. Allez, hop, save as, donc solution. Voilà. Alors ici on voit bien que si admettons que ce serait la moyenne le, le maximum de 5 6 7 8 bah on, voilà ça s'imbrique de, de plus en plus loin et ça décale. Il y a une autre manière d'écrire ça là. on a en, en Python, on a cette possibilité. On a le elif hein, qui permet de hop de décaler le, de décaler tout. Donc c'est le même c'est le même raisonnement hein. Mais euh, voilà, si j'ai ça, j'obtiens tel résultat. Sinon, je fais ce test là. Sinon, donc je fais ce test là et on y va. Et sinon, donc là, c'est le voilà. Donc, ça, ça va être notre, notre troisième solution où euh, on obtient bien les bons résultats. 12. 1. Pour la forme j'ai changé pour être sûr euh, voilà donc c'est bien le, le résultat nos résultats qui sont qui sont tenus hein. et, euh, et donc là si on a une écriture donc ça commence à être déjà un peu plus euh, lisible alors on continue euh, encore avec une autre manière de faire donc on va sur la quatrième solution alors là on va utiliser euh, return on va pas utiliser une variable dans laquelle on met le résultat en faisant le return à la fin euh, de la fonction la fonction return on peut l'utiliser partout donc on va on va dire ben voilà si je suis euh, à ce euh, à ce stade là euh, ici si le résultat c'est a c'est pas la peine de, de continuer à exécuter quoi que ce soit on connaît déjà notre euh, notre résultat donc ici on va dire je retourne directement la valeur a donc, si j'arrive à ce stade euh, d'exécution de la fonction, euh, A ah, n'est déjà plus là, C'est pas la peine de faire un else, parce que si je suis dans ce cas-là, je fais le return, j'ai le résultat, et dans le cas contraire, j'arrive ici, les résultats, ça ne peut plus être que B, C ou D. Donc là, on peut faire que un if, et en disant, maintenant, on va retourner euh, directement le, le résultat donc soit c'est A, soit c'est B, sinon c'est C et là il n'y a même pas de sinon donc on fait un return C D. Donc ça c'est une autre manière euh, d'obtenir le, le même résultat hein. donc on vérifie s'il n'y a pas de faute euh, voilà on a une petite faute ici donc je la vire on envoie voilà, donc là j'ai bien mes, mes, mes bons résultats et donc c'est encore écrit d'une autre manière donc là en, en utilisant la particularité du return qui nous fournit le résultat de la fonction mais qu'on peut appeler euh, euh, d'où on veut alors on va continuer encore sur une autre solution donc solution numéro 5 hop j'enregistre alors là on va faire autre chose on va utiliser euh, une variable intermédiaire et on va dire voilà euh, le maximum on va le calculer au fur et à mesure on va dire au début mon résultat on suppose que c'est A le, le maximum A. et après on va se dire euh, si B il est supérieur à A bah, mon maximum ça va devenir B ensuite on va se dire si... Alors, on va même écrire ça comme ça. Si B, il est supérieur au maximum actuel. Hein, donc, le maximum actuel, il devient B. C'est ça l'idée du... Et on va faire le même raisonnement avec C. En disant, si C, il est supérieur au maximum actuel. Le maximum, ça devient C. Et on va le faire une dernière fois si D il est supérieur au résultat donc au maximum actuel on va dire que c'est D et à la fin de ma fonction je vais retourner mon maximum donc là au fur et à mesure on change le maximum au début j'ai le maximum de A puis le maximum de AB puis le maximum de ABC et ainsi de suite donc là on regarde ce que ça donne super on a bien nos résultats hein, euh, habituels donc euh, voilà une cinquième manière de faire alors après euh, on va partir aussi sur un autre euh, raisonnement en se disant donc je vais sauver ça donc une euh, sixième solution voilà on va partir sur un autre raisonnement en se disant euh, j'ai, je vais utiliser une, une autre fonction on a défini une fonction euh, qui s'appelle max2 donc ab qui, euh, si euh, a il est supérieur à b, retourne return, return a, et sinon return b. Alors, notre fonction max va nous permet de calculer le maximum de deux nombres. Donc là, ce qu'on va se dire, c'est, on va calculer le maximum de a et b, on va mettre ça dans, dans une variable, hein. Donc on va, je sais pas, on va mettre résu 1. Voilà, c'est le maximum de A et de B. Donc on va faire max 2 de A, B. Après, on va prendre un deuxième résultat intermédiaire qui va être le maximum de C et de D. Voilà, donc je fais le maximum de AB, je fais le maximum de CD. Et après, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire que mon résultat final hein, mon résultat, c'est égal au maximum de, du premier maximum et du second maximum. Donc là, euh, j'utilise une autre fonction. Donc on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans tout ça. A priori, ça devrait être bon. Voilà, on obtient bien nos... Euh... Donc là, l'idée, c'est de d'utiliser une, une fonction qui est, euh, qui est déjà définie, notre fonction qu'on qu a définie nous-mêmes hein, pour, euh, pour faire le travail euh, intermédiaire. Donc ici, on n'essaye pas de refaire tout le, le boulot, on, on se sert de, de cette fonction. Et ça, on va arranger encore un petit peu, on va se faire une dernière solution, donc euh, sans variable euh, intermédiaire. On utilise toujours euh, notre fonction max2, puis là, on va dire, ouais mais... Ici, on peut arranger un petit peu euh, nos résultats en disant finalement Résu1, je le réutilise ici. Donc la valeur qu'on stocke dans Résu1, on l'utilise là. Bah, autant la mettre directement ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. La valeur Résu2, on l'utilise ici et pas ailleurs. Donc autant l'utiliser, la placer directement ici. Et puis ensuite, euh, dans max4, euh, j'ai cette valeur-là que je place dans le résultat, et je retourne le résultat, donc autant retourner directement le résultat. Et donc j'obtiens, donc j'ai ma fonction max2 qui OK ici, euh, et euh, voilà, pour la forme on peut faire ça, et euh, donc, on se retrouve avec euh, a priori quelque chose qui fonctionne. Donc, euh, on va le faire fonctionner. Voilà. Et là, ça fonctionne dans nos 4 cas de figure. On a bien euh, tous nos résultats. Euh, voilà. Donc, euh, bon, bah, arrivé à ce stade, là, on, on a vu qu'il y a différentes manières de résoudre un même problème. Hein. Là, on en a vu euh, 6-7 solutions. Je pense qu'il doit encore y avoir d'autres manières de faire. Hein. Donc,. Euh, il voilà, faut être curieux, il faut explorer ce qu'il faut retenir euh, c'est que euh, résoudre un problème euh, codé il y a toujours plein plein de manières de faire, là on est sur un problème hyper simple hein, donc c'est un, voilà, un exemple simple de, de, de création de fonctions bon, on comprend que plus euh, le problème auquel on s'attaque est, est compliqué plus il va y avoir de solutions de faire donc c'est important hein, quand, quand on apprend euh, comme ça euh, à coder bah, d'aller voir les solutions des autres. Parce que c'est là qu'on va attraper des idées, des manières de faire, qu'on va pratiquer et, euh, et donc euh, qu'on va s'améliorer. Bah, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.